Manette vous ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hiéros. Musique expérimentale. Retour donc sur le plateau de cette émission Manette et comme promis avec des membres du groupe Marina Voix Rouge que je vais laisser se présenter. Euh, bonjour, et bien Nicolas, guitariste et choriste. Et bonjour, Yatcha, les percussions. D'accord. Est-ce qu'on peut refaire un point un petit peu sur l'historique du groupe Ça a commencé il y a combien de temps Autour de qui Un petit peu. Puis avant tout, évidemment, que vous présentiez les absents. Voilà. Alors, les absents, donc, euh, Fredo à la contrebasse, et donc Lisa, la chanteuse, qui fait aussi de l'harmonica et du mélodica. D'accord. Elle s'appelle ouais. pas Marina Non, du tout. Non, non. <rire> C'est bien de brouiller les pistes. <rire> tout à fait. Et donc, du coup, ce groupe se, se crée quand Sur quelle idée Sur quelle envie euh, le groupe commence vraiment en 2007 Donc avec Lisa et moi Donc euh, l'idée de départ C'est de faire de la chanson française Donc des textes en français euh, En acoustique Principalement influence folk mmh. Voilà donc euh, une formation En duo, euh, guitare acoustique Harmonica, stombox à l'époque voilà. Et puis en 2011 euh, à force de, de recherche de, de partenaires musiciens Toujours orientés acoustiques Tcha euh, nous contacte pour faire les percussions dans le groupe D'accord et on intègre Quelques temps après Fredo à la contrebasse Après un bref passage D'une violoncelliste D'accord Qu'est-ce voilà. qu'on retrouve Comme percussion du coup euh, Puisque c'est assez large Comme famille d'instruments euh, Effectivement C'est super large Donc au départ J'avais tenté Plusieurs choses en percu, Genre les djembé, Caron Bango Même les congas J'ai essayé diverses choses Et par suite Je me suis dit Il faut que je trouve Le, le bon mélange Donc j'ai aussi à, à faire un sorte De mélange de batterie Avec des, avec des percussions en fait Le caron devient La grosse caisse Avec un système de pied hum. J'ai intégré un charlet avec quelques cymbales et après les bongos peuvent servir de tome et une timbales qui sert avec un bout scotch bien scotché derrière et une bonne casse claire D'accord, donc, donc ça veut dire, même si on est sur de l'acoustique, parce oui. que je sais que tu en parles deux fois je pense que c'est vraiment revendiqué euh, ça veut dire qu'il y a quand même une recherche à un moment donné de son, on l'entend beaucoup dans les groupes de rock d'électro qui vont chercher le bon son ou quoi mais finalement même en acoustique il y a eu le même boulot Même en ouais, acoustique t'as le même travail, quoi. surtout au monde des percussions comme tu dis c'est tellement large, faut trouver le bon juste milieu de, de chaque membre euh, des familles de percussions D'accord voilà, on recherche le grain, donc, euh, et puis vraiment l'instrument authentique qui va sonner. Donc. Après, il y a plein d'ajouts, comme euh, le vibratone. Euh, oh ouais, après, il y a plein de trucs qui voilà, sont Plein d'atmosphère. Euh, euh, même à Angle pour, euh, un hang pour quelques morceaux aussi. Quoi. Voilà, voilà c'est recherche d'instruments et euh, recherche de son, quoi. Des instruments plus ponctuels de temps en temps, non euh, De l'harmonica ou... De l'harmonica. Donc, moi, j'ai intégré une cigar box récemment. Ouais. Donc, à la place du ukulele. Tu peux expliquer peut-être un peu la les cigar qui box voilà, C'est un instrument, c'est une boîte de cigares cubain vide, qui va faire caisse de résonance comme une caisse de guitare, qui est traversée par un manche. Euh, alors, avant, c'était un manche à balai coupé en deux. Aujourd'hui, c'est un manche de luthier travaillé, voilà, qui a quatre cordes, qu'on accorde vraiment comme on veut. Les bluesmen euh, s'en servent avec un slide, voilà. Et ben moi je m'en sers comme un ukulélé en fait D'accord voilà, Ça apporte un grain très, très différent de la guitare quoi. Et euh, même si on est sur de l'acoustique Il n'y a pas des moments où pour justement la recherche de ce grain Notamment sur de la guitare On va quand même chercher un ampli pour... Euh... Ben, pour déjà pour que la voix couvre tout, elle ben est oui, amplifiée. Évidemment. De toute façon, euh, ouais, tout, tout est amplifié en live, tout est amplifié ouais. avec, euh, avec quelques effets de, de delay, de chorus, des choses comme ça. Ouais. D'accord, j'étais un petit grain. Ouais. Tu disais tout à l'heure euh, chant français mais influencé par la musique folk, euh, c'est-à-dire oui. qu'il y a quand même un, un clin d'œil, euh, même dans les instruments que tu peux citer, ou à des musiques plus américaines. Oui. Oui, oui. Euh, enfin, nous, on s'est beaucoup inspiré de gens comme Moriarty, par exemple. Ouais. ouais. ouais. Exemple principal. Ouais. Et du coup, le texte en français euh, qui casse un petit peu avec les esthétiques euh, qui sont défendues, c'est oui. parce que à un moment donné, on a aussi envie de en défendre un texte. Euh, on a envie de défendre un texte. On aborde des thèmes, euh, en fait, euh, qui nous touchent, donc euh, tout ce qui peut nous énerver ou nous toucher ou nous émouvoir. On est vraiment dans Soit dans les faits de société Soit dans ce qu'on peut lire dans, Que ce soit dans les interviews, dans les magazines Ou carrément dans, dans la littérature Dans les romans, les choses comme ça euh, Oui, ça, on retrouve le côté folk C'est-à-dire qu'on parle des gens Et de leur histoire mmh. voilà. euh, Mais en français voilà. D'accord, oui. et euh, comment c'est amené ça justement, est-ce que c'est plutôt l'idée d'abord d'une musique qui arrive, d'une mélodie est -ce qu y a... Parce que de temps en temps voilà, on a des groupes où il y a vraiment un compositeur, quelqu'un qui amène et puis après tout le monde arrange Ou est-ce que vraiment il y a aussi euh, ce côté, euh, bah, de temps en temps c'est un texte qui arrive en premier, de temps en temps c'est... Euh... Euh, je crois qu'on a eu les deux versions en fait On a les deux versions, mmh. je crois qu'on enfin, on travaille les textes séparément Ouais. Et on, ça nous arrive de travailler les musiques séparément et puis après de trouver le texte qui va bien avec la musique et, et inversement. Euh, ouais Puis on peut partir d'un texte et puis composer aussi. C'est souvent voilà, ouais, Ça ouais. aussi. D'accord. Il euh, y a déjà eu forcément des choses qui se sont passées. Il y a eu quelques, quelques scènes que vous aimeriez mettre en avant, une anecdote, quelque chose à, à raconter sur des, des choses qui se sont passées depuis bah, 2007 il y, y en a, a pas a... de choses Qui se sont passées, euh, oui Plus ou moins rigolotes euh, que, que dire, que dire, que dire, non, on a eu des bons moments On a fait, on a fait une belle résidence À la Boris. d'accord voilà. dans, dans le studio, de, à côté, enfin, dans la salle D'accord, ouais. voilà, mais ça c'était ouais, Très sympa, euh, voilà, ça avait, avait un but Précis, d'enregistrement, de, nouvelle création Nouvelle création, d'accord, voilà, ouais, c'était nouvelle création Sur euh, une opportunité, sur une proposition De leur part, sur... Euh... Alors, euh, non, non, on cherchait à faire une résidence d'artistes art, ouais. Et moi j'ai envoyé des mails à tous les lieux que je connaissais du secteur voilà. j'ai ouais. pris la j'ai envoyé des mails, ils m'ont répondu ouais, bah, et puis, puis voilà, un voilà, peu fait comme ça donc euh, ça c'était un très beau moment pour nous, on a fait bon, d'autres résidences à Jacques que ça survienne, nous on est basé que ça survienne c'est ouais. déjà plus facile pour nous, puis on les connaît euh, on a fait des scènes euh, en Noriac voilà, on mmh. a... À condat sur vienne On a fait des endroits Très sympathiques À Toulouse Enfin voilà on a Des choses très très différentes L'occasion de sortir mmh. de la région Je le souligne Parce que c'est pas oui. forcément évident pour, pour tous les groupes c c Ça s'est fait comment Sur une rencontre Sur un échange Sur... Euh, oui, sur du... Sur du démarchage Sur du démarchage, vraiment mmh. voilà. ouais. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai Que c'est la partie Que les gens voient pas beaucoup Mais non, effectivement C'est pas que faire de la musique Et il y a tout mmh. ce boulot-là de, oui. de décrocher le téléphone Et ça c'est pas rien quoi Sur là-dedans ouais. euh, ouais. ouais. <rire> Et tout à l'heure On parlait justement dans cette émission un petit peu des difficultés pour les bars ou ce genre de choses Ça c'est quelque chose que, auquel vous êtes confronté Vous sentez bien que les bars sont plus frileux ou qu'ils ont peur de... Alors nous, il faut être honnête, les bars sont plus frileux, mais on est aussi un peu plus frileux vis-à-vis -vis des bars. D'accord. Euh, nous on a une musique acoustique avec un côté écoute, enfin voilà, proximité, moment d'intimité il y a des endroits où ça colle pas vraiment. Ouais. On comprend que le côté festif, ça les intéresse, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, quand on va là-bas, nous, c'est aussi pour ça, en tant que spectateur, mm -hmm. donc il n'y a aucun... Aucune incompréhension de ce, ce côté-là. C'est vrai que nous, on a joué dans des endroits qui n'étaient pas tellement adaptés pour nous. Quoi, voilà. Après, il euh, y a une difficulté, oui, de toute façon, y a des endroits qui ferment. Enfin, je pense à la Mandoline à la Forêt, ouais, qui, par exemple, qui, qui programme plus de, de concerts. C'est dommage, c'est un endroit qui était vraiment mmh, fait oui. pour ça, et pour des gens comme nous, notamment. Oui, parce qu'il y, y avait un côté un peu cabaret. Si, si voilà, hein, c'est voilà, ça. Puis hein, donc, y y les avait gens voilà. écoutaient assis, voire voilà. en rang, pourquoi pas. ouais il enfin, y avait une organisation. C'était plus après le repas, d'ailleurs. Mmh. Enfin, vraiment, non, mais c'était vraiment, vraiment très, très bien. Enfin. C'est vraiment un endroit très sympa. Bah, ça existe toujours, mais ils font plus de concert, malheureusement. Oui, ah, y a cette difficulté-là, on, on entend parler de plus en plus. L'autre endroit, là, là, qui a fermé il y a un petit moment, mais je ne retrouve pas le nom. Ouais. Pas à Saint-Sylvestre. Un... Pas Saint-Sylvestre, euh... peut-être bien. Parce qu'il y a eu le petit coup, petit ouais. coup voilà, voilà, Le petit coup, -dier, coup -dier, tout, ouais, tout ouais. à fait. Ouais. Mmh. Magnifique endroit, euh, ouais, ouais, un magnifique endroit, enfin plein d'anecdotes Ah puis on est sur ouais, des, des histoires ouais. Où c'est euh, un lieu privé euh, Un habitant couvre sa ouais, grange non, dans c les ça, années ouais. 80 c etc. Sa fille ouais, qui revient typique, ouais, euh, ouais. Qui re vrai ouais, qu on, a, on a oui. pris une bonne claque visuelle là-bas ouais. ouais. ouais. voilà. <rire> Pour rentrer un peu plus dans votre univers On va écouter un premier morceau Extrait de votre album qui est donc sorti en 2011 C'est ça oui, il y a plus de trois ans déjà. Et donc on va écouter partie euh, Louisa. Donc euh, oui. voilà, comme premier extrait, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette interview. Euh... day Tu te fonds Un jour je sais Tu ne reviendras plus Tu auras trouvé Ce que tu cherchais Et moi j'ai Sur le plateau de la manette À ce moment, en ce monde. Alors juste à l'instant, excusez-moi Vous venez d'écouter Marina Rouge Avec le titre parti, Louisa donc Et on se retrouve encore une fois Avec une partie du groupe Pour parler encore une fois de leur univers Aller un petit peu plus loin En se disant qu'est-ce qui peut bien arriver Dans ces prochains temps Qui pourrait intéresser le public Il y a eu une petite série de concerts Qui est déjà derrière Et puis il y en a une autre partie Qui est devant, à venir C'est ça, donc ça commence samedi Ouais. Donc à Cognac-la-Forêt, aux anciennes écoles de Coussac. D'accord. Voilà, qui est un super lieu parce que c'est donc une ancienne école, une ancienne salle de classe qui a été euh, rachetée par une Allemande qui s'est installée et donc qui fait venir euh, des spectacles. Donc, très bel endroit, il faut venir. Il voilà, y aura un piano à queue, donc on va essayer de faire quelque chose avec le piano en plus. D'accord. Voilà. Ah oui, et donc installé euh, directement en Seine-Ouest. Ouais, ouais, c'est on a, on a des lieux comme plus. ça dans, ouais. dans la région que. Que je ne connaissais pas. Euh, oui, ben, moi non plus. En fait, il a fallu des rencontres sur X sur -Vienne, sur les collectifs ruraux pour que, pour que je rencontre aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis, une dernière, euh, il me semble, non, en, il en, mai. en mai donc, euh, Oui, c'est le 9 mai, je crois ouais. Hein, ouais, Le 9 mai, la salle des fêtes de Sériac. Le, euh, si le, je... le 8 Le 8, 8, 8, 8, 8. j'ai le site en direct excusez-moi. Et puis, euh, très important aussi, le 4 juillet Donc, avec ce survienne au, au Café Librier Le Temps de Vivre, voilà, qui est un endroit, Paris associatif Très sympathique, avec une magnifique terrasse Auquel on a déjà joué l'an dernier mm. Enfin un endroit qui, qui nous tient beaucoup à cœur les membres du groupe parce que voilà c'est un endroit super sympa Donc euh, venez nous voir ce soir là D'accord voilà. Donc plutôt euh, on voit par rapport à des années euh, précédentes Où il y a eu euh, des fois euh, des années avec beaucoup plus de concerts Il y a une oui. volonté comme ça Comme tu le disais peut-être de réduire le nombre de dates Pour être sûr d'être sur une scène Où vous puissiez vraiment mettre le spectacle en, en, en enfin, avant Oui oui nous on a, fait, euh, on a fait une année avec beaucoup de concerts Et puis on a fait un petit bilan bah, De ce qui nous avait convenu et puis moins convenu voilà, mmh. Sans qu'on était contents Et puis euh, un peu déçus et oui, voilà, d'avoir du temps de se mettre en place, de faire vraiment le spectacle d'une heure et demie qu'on ouais. propose, parce qu'on a monté un spectacle. Euh, oui, voilà, il y a une recherche de choses-là, de, choses -là, de choses, ce type de choses-là. Et puis, euh, comme voilà, il y a de l'acoustique, il y a différents temps d'installation, ainsi hein. de suite, euh, c'est vrai que les soirées où, enfin, où les gens veulent faire passer quatre groupes, bah, nous, il y a un peu d'installation, un peu de choses comme ça. Donc, on essaye de faire des choses qui conviennent à tout le monde aussi, que les organisateurs ne soient pas déçus ou impatients, quoi. Tu parlais de monter un spectacle, donc je suppose de, de mise en scène euh, Ça veut dire quoi au niveau de la musique Les gens ont l'impression que c'est finalement on va mettre en lumière On va faire une créa-lumière en faisant clignoter à tel moment tel truc euh, Ça veut ouais. dire quoi vraiment s'imaginer je suppose une scénographie ou quelque chose Oui, bah d'abord c'est passé par un, un choix de chansons Parce qu'on a, on a ouais. pas mal de chansons au répertoire On en a sorti pas mal, on en a fait des nouvelles qui nous correspondent beaucoup mieux Donc ça fait, ça fait des, un fil rouge déjà, c'est beaucoup plus cohérent ouais. Entre le début et la fin ouais. Euh, puis ça fait, oui, ça fait différentes ambiances, des changements euh, avec euh, bah, différents instruments. Du moment où il se passe des choses, du moment où on change d'instrument, voilà. d'apporter ça et puis d'avoir euh, d'avoir quelque chose à, à raconter. Euh, Lisa essaye entre les chansons raconter une histoire aussi, voilà. donc des choses écrites, euh... même en dehors des morceaux. Voilà, ou oui, il y avait des choses plus ou moins écrites, mais là c'est plus, c'est plus libre aussi, ça fait plus détendu. C'est euh, spontané, c'est pour la voilà. proximité avec le public en voilà. fait, quoi. Ouais. Pour pas mmh. que ça soit froid en fait. Mmh. On essaie ouais. de sortir de ça. Ouais. Mmh. D'accord. Dans les autres projets que la scène, il y a eu euh, un clip qui est sorti récemment. Oui, voilà, qui, euh, résultat d'une démo qu'on a enregistrée à Jacques Prévert. Mmh donc on a mis en image voilà pour faire un peu de vidéo on a mis ouais. quelques photos de nous donc ça c'est niveau son ça correspond plus à ce qu'on fait quoi c'est plus euh, plus latin comme musique c'est un texte dont la deuxième partie est en espagnol voilà donc a déjà un travail aussi voilà. donc ça nous correspond plus ouais. ok voilà donc n'hésitez pas à aller écouter cette vidéo qui s'appelle Gabriel et ça donne les prémices peut-être de ce que seraient euh, des prochains projets ou euh... bah c'est tout à fait, musicalement tout à fait dans le ton de ce qu'on veut faire ouais. voilà, ça c'est sûr ouais. parce ouais. que du coup il y a un prochain objectif peut-être de retourner d'enregistrer euh... ouais. et puis de proposer vraiment euh, bah, à l'écoute quelque chose qui nous correspond vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui est-ce qu'il y a la volonté quand on enregistre De vraiment que ce soit fidèle De ce qu'on peut voir sur scène Parce que ça peut être la philosophie de certains groupes Et puis il y en a d'autres qui disent Non l'exercice en studio me permet plus de choses Je vais me permettre de rajouter des instruments Qu'on ne retrouvera pas sur scène Je vais me permettre peut-être de produire De rajouter oui, de des faire parties des, des, re des, des, re euh, voilà, des choses comme ça. Ce serait quel, quel, quel parti pris S'il si doit y en avoir hein. Euh, trop non. plus fidèle, je pense. Hein. Ouais, on est un peu entre les deux. On voudrait affiner quelques petites choses, mais c'est vrai que moi, alors en tant que commercial du groupe, c'est plus facile pour moi d'aller défendre avec un disque, de dire voilà ce que vous entendez là, c'est ce que vous allez entendre sur scène. Voilà, il voilà, n'y a pas d'embrouille, vous n'allez pas être émerveillé par toute une orchestration que vous n'allez pas retrouver. Voilà, c'est aussi ça. Moi je, moi, je me sens plus dans ce rôle là. Quoi. Donc, le Donc disque idéal euh, serait un live enregistré où il n'y aurait pas une seule erreur euh, et qui serait parfait. Non, quoi. non, non, mais pa non, parce que c'est bien aussi. De remettre quelques petites choses par-dessus parce que voilà, ça agrémente, ça, ça enrichit, puis on n'aura jamais l'occasion de le faire peut-être en, en concert, donc euh, mais d'être assez fidèle ouais. à ce qu'on veut faire sur scène, quoi. Voilà. Mais ce, ce côté acoustique, ce son brut, voilà, c'est ça qu'on recherche oui aussi, et Voilà, c'est voilà. pas, pas le côté super produit qui sonnera plus proche de, de, de, de, de, de variété que, de, que réellement de, de chansons, voilà. voilà. Ouais. Okay. Euh, est-ce que il y a des groupes aussi sur cette scène du Limousin avec qui vous vous retrouvez régulièrement Est-ce qu'il y a une petite scène autour de, de, de cette, bah, un petit peu de, de, de musique folk, mais malgré tout francophone Ou est-ce que vous avez du mal à trouver d'autres personnes pour voyager ensemble Il oh bah, y a, des y a choses nos amis la ouais. hein, voilà, Donc, on connaît bien. On a dû faire 12 dates ensemble déjà, ouais, quand même. Voilà. Ouais. Bon, ils sont plus dans, la, dans le rock festif, rock acoustique festif. C'est comme ça qu'ils se vendent, chansons rigolotes, mais. Euh... Ça on faire voilà. une progression de soirée, du voilà, coup. Voilà, c'est ça, fait. tout à fait. Mmh. Bon, puis on se connaît bien, donc il euh, y a plein de choses faciles quand on organise des soirée ensemble. Euh, voilà, nos copains de l'Axamax aussi, mmh. avec qui on a joué à Noriac. Euh, voilà, il y a eu après, les mots de coco, bien sûr. Y a voilà. oh, oui, oui. oui <coughs> projet. Euh, alors, voilà, projet de poésie en musique. <coughs> D'accord. Voilà, avec euh, Yacha aux percussion, Fredo à la contrebasse. OK. Le side project. Christian à la voix. Ça <coughs> marche. Et, et euh, oui, ouais. c'est un autre projet voilà, Qui on a travaillé aussi On continue à travailler, de toute façon il n'y a pas de raison mm -hmm. voilà, C'est déjà pas mal, ouais, déjà, hein, pas mal ouais. déjà pas mal ouais. Si les gens veulent aller plus loin de toute façon Et suivre un peu votre actualité Je suppose qu'on vous retrouve sur la panoplie du web <rire> Oui mais, mais un site internet, Et ça c'est oui. à remarquer, il y en a de moins en moins Oui, un site oui, internet est euh, oui, Qui est à peu près à jour et donc marinavoirouge.com Et puis évidemment on vous retrouve sur les, les réseaux sociaux euh, Habituels euh, euh, Oui donc euh, sur Facebook Il euh, y a une page pour le groupe, il y a ouais. ma page à moi Sur Twitter c'est moi D'accord, Voilà. Eh bien impeccable ouais. Impeccable, bah écoutez je vous remercie en tout cas De cette participation, c'était cool De pouvoir un peu rentrer un peu plus dans votre euh, Dans votre univers, évidemment on va se quitter en musique Avec le morceau Le Pays, peut-être quelque chose à dire sur ce morceau avant qu'on le lance De quoi parle-t-il alors nous, comme quoi, comme quoi tout le monde s'y retrouve, nous on a écrit ça en pensant aux Africains qui essayent d'immigrer en Europe mmh. Et euh, certains qui décident de rester, voilà, donc on parle de ceux-là en fait, de ceux qui décident de rester, donc c'est suite à un roman Et certains euh, jeunes agriculteurs de, du Limousin, en fait, euh, s'y sont reconnus eux pour l'agriculture en Limousin D'accord, comme quoi tous même les même sujets sont universels Même combat Voilà Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup. Puis je vous souhaite longue vie, hein, que tout ce qui vous attend se passe bien. Mais merci. merci et à toi en tout cas, et oui. puis euh, à bientôt sur les scènes du Limousin. Donc. et donc on se quitte en musique avec le pays.